Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Europe, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, ça parle Warhammer Underworld Night Vault, la saison 2 du jeu Games Workshop ultra compétitif. Et je suis en compagnie de Cendrillon qui nous vient avec une faction de... Darth Rider Et un gros deck de... Vislark. Oh yeah. <rire> et moi, je vais jouer les Magor de Korn avec un deck plutôt bâche. C'est parti pour le match. Allez Donc on se retrouve autour du plateau euh, Warhammer Underworld Night Vault, la saison 2 de ce, de ce grand jeu. Euh, J'affronte donc Cendrillon avec, euh, avec sa faction de Fast Rider, de Fast Rider les mecs aux arbalètes. Et euh, moi, j'ai donc euh, mon clé -bar de corne et, euh, et ses trois poteaux euh, aux grosses haches. Principe de base, les plateaux ont été posés de façon, euh, de façon euh, plutôt péremptoire. Et euh, c'est donc Cendrillon qui a eu la main et qui va décider de me laisser commencer. Euh, et donc, c'est donc euh, parti. Hein. Voilà. Et Pour ma première activation, je claque donc un jeton. Et euh, je vais faire un mouvement avec, euh, avec, mon, mon, avec Bobby Boss, ouais. ici. Et il va bouger deux, trois cases pour poser son cul sur un objectif. Je vais jouer euh, une carte sur mon clé -barre. Je vais jouer Furieuse Inspiration. Ça et euh, donc je vais exalter mon clebs. Ok, ça roule. Donc euh, en fait, euh, tu sais, la balle, allez, allez, allez, je vais pas chercher. Et là, yep. il, il est chaud. Je vais choisir, moi, de tirer une carte pouvoir. Et moi, je vais jouer hyper cute sur mon clébard. Bien. Et eh bien, je vais jouer une carte qui s'appelle mur invisible. Et du coup, je réduis la capacité de mouvement à 1 des combattants. De tout le monde, de toute ma faction Ouais, juste pour ce tour-là, juste pour la prochaine activation. Euh... Ok, bah, je vais bouger d'une case. D'accord. C'est que pour ma deuxième activation, bon, bah, je vais, je vais, je vais charger le toutou. Deux, trois, histoire de, de tenter et quelque là, chose. ouf, tu charges mon clé parce ah, ça rien à faire, moi. Alors, je lance deux dés d'attaque, je fais une touche. Il ne peut pas défendre, on va prendre euh, deux dégâts. Donc, ma euh, troisième activation sur ce tour-là, je vais euh, activer mon clé bar et euh, on va te, te croquer un petit peu les mollets. Voilà, c'est ça. Et, euh, et, et, et, et, et j'ai trois dés. Et euh, en plus tu fais du super sale. Double crit. Voilà, donc là je vais prendre mes dégâts dans la tronche. Donc c'est 3 damage. C'est ça. Et toi t'as 4 PV. Voilà, donc là il m'en restera plus que 1 sur Emerick. Euh, il saigne. Ah là il saigne bien là. Ça fait mal. Moi je vais simplement pour ma troisième activation tirer une carte. Pouvoir. aucun Et euh, bah, ça va être à toi. Quatrième activation. Bah forcément, hein. euh, Archibal qui est à côté. Ah, tu peux continuer à taper. Ah je peux taper avec mon Ah bah. oui oui, il n'a pas bougé, pas chargé. Oh, mais... Bah réactivation, donc euh, quatrième activation. Je te remets, euh, tu un remets petit euh, Chico voilà. dans la volée C'est ça. On va voir si je te sèche les. Les rougignoles. Allez, c'est parti. Allez mon petit clébard. Donc là tu fais deux touches, double lame. Si le là, as des boucles, le là. critique, ça peut tout annuler. Ouh je l'ai vu. Ah. Donc là mon petit gars meurt. Ah. Et du coup, ça me permet moi de scorer oh, bataille, un scorer. martyrisé. Je score sur la mort. Du coup, je gagne mon petit point de gloire et tu gagnes un mono point de gloire pour la mort de mon petit gars. Et bah du coup, moi pour la quatrième, quatrième game, je vais simplement tirer encore une carte. Il fait tout le temps ça. Il m'a déjà poutré euh, hors champ. Et, euh, et je sais qu'il fait tout le temps ça de la rétention de cartes là. Non, non, non. Et, et, et quand il va sortir <rire> ces trucs là, ça va faire ça. Alors je te fais ça, ça, ça, ça, ça, ça. Euh, et simplement je vais me prendre score. Ad... Ouais. C'est simplement pour scorer. Ouais, ouais, ouais. Donc, si je vais en jouer une, moi je vais faire euh, une petite euh, exaltation frappe sur mon chef. Hein, tu, as, tu as été le premier joueur. Donc tu as la possibilité... C'est toi qui commences le scoring. Fin de phase de fin du premier tour. Euh, Filez-moi un fucking chant de gloire. Je marque enflammé. Donc marqué... Ceci a une phase de fin. Si au moins un de vos combattants amis survivants est exalté, ce qui est le cas de mon clébard, Je vais claquer un jeton pour booster mon clé -bar, encore. Ok. Je vais lui mettre plus en dégâts à toutes ses actions d'attaque d'une portée de 1 ou de 2. Alors, moi, je score la fouillée minutieuse. Et euh, du coup, avec euh, mon petit gars, je vais tirer sur, euh, sur ton, ton petit pépère. Je vais faire une action d'attaque avec lui. Sur lui, donc pour la première activation. Euh, donc 3D. J'ai une touche critique et une touche. Donc il va prendre juste, a priori, un dégât. Parce que tu n'as qu'un dé de défense, tu ne pourras pas annuler le critique. Donc tu vas prendre un dégât. Je vais exalter euh, l'archival. Je vais faire relance des dés euh, nourris par la fureur. Je vais mettre euh, plus de points de vie sur Elias Swiftblade. Elias de Kellywick Donc euh, là il passe à 6 points de vie. Quoi Eh oui. C'est qui C'est lui, je suppose Ouais. Fumier de lapin. Euh, J'active ma première activation. Ouais, c'est ça. Et euh, je vais t'envoyer mon clé barre dans les valseuses. 1, stress 4 4. Donc il bénéficie de la relance de tous les dés d'attaque. Il a plus un en dégâts Donc à toutes les d'attaque. Et je peux relancer. Ça s'est cassé. Ça, ouais. Alors là, tu vas relancer les deux. Parce que ouais. là, ça, c'est une bonne touche. Hein. On va éviter de la, de la relancer, celle-là. Et euh, voilà. <rire> trois critiques. Donc euh, je pense que je ne vais pas lancer de dés. Mon <rire> ouais, masque ouais. voilà Tu prends 4 PV dans ta 4, bouille. Ouais, 4 dégâts. Donc euh, là, ça, voilà, ça, ça, ça chatouille. Bah, moi, je vais en jouer le... une. Je vais faire une exaltation frappe et je vais mettre simplement lui en garde. Bouclier. Il... Ouais. Shield wall. Et moi, je vais charger un ici et je vais essayer de taper le chef. Alors, ça permettra de scorer évidemment un changement tactique. Une petite euh... voilà, et je vais essayer de te le tuer, donc les barres parce qu'il fait mal. Je crois que tu tires dans le chef. Euh, non, non, et eh ben je fais rien du tout. Non, non, je lui taper dessus, mais ah là oui. je, je touche même pas. Mais Je putain, manque tu complètement. Putain, tu vas souffrir. Ouais, là il a moyen que euh, <rire> voilà, que je prenne très cher, mais par contre je récupère quand même mon paquet point de gloire. Je vais claquer un point de commandement. Ouais, ça marche. Ça y est, je l'ai placé. Euh, C'est armé veillé. Je vais prendre euh, mon ami qui est ici yes. et il va, il va de Une, deux, et je vais le foutre ici et euh, je vais. Pétard. Oh, oui, il va crever. <rire> euh, euh, non, je voulais pas le mettre là. C'est une mauvaise idée. Je vais le mettre là, excuse-moi. Okay, Pour des raisons stratégiques. Évidentes. Je, je, voilà. Qu'on n'abordera pas à ce sujet. Donc là. Parce que si je fais un crit, mon gars survit. Oh là. Il est sorti. Je te devais. Ah non! Hashtag déception. Alors, euh, moi, je vais me mettre en garde avec ah, mon chef. On l'avait oublié, lui. Voilà, avec son, condor, avec son condor sur l'épaule. Euh, du coup, je vais te charger avec, euh, avec My, My Lord, ici. Ok. Et je vais essayer de te péter une bonne fois pour toutes. Ouais, là, ça a l'air bien parti quand même. Euh, là, avec lui, j'ai combien de dés 2 dés. 2 dés sur du marteau. Allez, on veut du critique, on veut du critique Deux touches, euh... double marteau. Donc euh, bon, à part si je refais un crit, euh, c'est bon. Donc là, il prend deux dégâts. Ça suffit à le me mettre hors de combat. Ah, attends, filez-moi une faking pièce d'or. Euh, « Marquez ceci immédiatement lorsque votre bande met hors de combat un combattant ennemi se tenant en territoire ennemi. » Voilà, attaque anticipée. Euh, « Marquez ceci immédiatement si trois ou plus de vos combattants ont effectué une action de charge à cette phase. » Donc moi, je vais faire une voie cachée avec le chef, ici. Le mec, il a fait. Ouais, ouais c'est ça. Il vrai. était à plus de 9 pouces, là, ou pas <rire> là, Je suis à plus de 2 hexagones. Ensuite, je vais payer un pour lui mettre... Un manteau de héros, donc s'il si survit à la fin, il aura et euh, apportera un point de gloire. Est-ce que tu veux jouer une carte Je vais jouer une carte carrément. Je vais claquer ceci et je vais passer sprinter sur mon clé Ouais, donc mon clé va gagner plus un mouvement. Il est déjà à 5, donc il va passer à 6. C'est ça. Et réaction, jouer ceci après avoir amélioré un combattant lors d'une phase d'activation, il peut effectuer une action de mouvement ou d'attaque. Voilà, donc, il va faire un petit mouvement de 6. D'accord, ok ça marche. Il a, donc on a, on a jeté la baballe, donc ça c'est one shot, et donc du coup je fais une petite activation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je suis bien là. Je vais payer 1 et je vais mettre un archer impassible, ça me permet des relances quand je fais des attaques de tir. Est-ce que tu joues une carte Tu n'as plus de carte en main, c'est ça euh, J'ai plus de carte en main. Eh ben, je vais jouer une improvisation, je vais piocher trois cartes. Oh le saligo Du coup, bah écoute, moi je vais tirer sur le clé on va essayer de le shooter. Ah bah écoute. Pas mon oh. clé Ah si, on va essayer, il oh, y, y a possibilité que ça passe. Pas mon clé Donc j'ai un tir, donc une touche, un critique, j'ai une relance avec le faucon, pardon, ça semblait logique. Donc peut-être si tu ne te protèges pas, je. Shoot le clébard Deux crit, ou un crit et une flèche, parce que j'ai fait un crit avec euh, le faucon. Allez, on y croit pour mon clébard euh... Il le fait <rire> Il... <rire> Ok, bon, eh ben, mon clébard va te croquer les mollets. Vais, je vais te repousser ici, Is, euh, pardon, sinon, je te rapproche pas. Voilà, et moi à la fin, je vais jouer un butin de guerre, et je vais lui mettre un grimoire. que tu joues un butin de, de guerre je... Vitalité pour lui mettre un point de vie supplémentaire. Oh, Donc du coup, coup il passe à 5 points de vie. Il crèvera quand même. Il va être Géchar. Hein. Bah vas-y. Blah Coup de hache. Allez, regarde regarde le double crit, tout le monde le veut. Oh, il me le fait en plus. Crit le marteau. Crit, ah, j'ai un soutien, c'est dommage. Et je m'exalte, je m'exalte le grand. Fin de phase. Je score en premier. Moi, je vais scorer un laissez-les-douter et un Et Du coup, je vais juste payer un pour pouvoir me rééquiper. Je vais défausser mon... Euh, dernier euh, objectif que je ne ferai a priori pas. Et ça, je vais payer un pour pouvoir l'équiper d'une endurance de champion. Moi, je mets exemple flamboyant, ouais. puisque mon seigneur de guerre est, euh, est exalté. <musique> je vais te laver le groin, je commence direct. Ok, ça marche. <rire> Vas-y, euh, je vais t'envoyer mon clé barre dans la guerre. Ça marche. 1, 2, 3, 4. Vas-y, on est Okay. Euh, une touche, une défense, donc non, bah, moi je vais continuer, je vais mettre mon euh, chef en garde, alors je vais jouer des cartes, Pardon. je vais jouer des es cartes, tu mis en garde, ouais, donc moi je vais jouer une carte, je vais faire un petit pas de côté pour venir juste ici, ouh là là, parce que du coup je peux peut-être taper avec mon cléboard, c'est bah, tout... pour éviter que tu aies trop de soutien en fait, le mec fait des trucs stratégiques à mon insu. Très bien, si c'est comme ça qu'on joue, choisissez un combattant ennemi et poussez-le dans l'hexagone. Très bien, tu peux le faire. Donc Je vais faire ça, tu vas revenir ici. Ok. Parce que tu me plaisais bien. Je me dis si tu veux te barrer de cette position-là, c'est que j'ai tout intérêt à te dire Je sais absolument pas pourquoi. Ok. Donc Je vais jouer les ailes spectrales sur, euh, sur lui, puisqu'il okay. a 6 a cases de ton, de ton pote. Ça marche. Euh, ensuite, Donc, je ne joue toujours pas de cartes. Parce que du coup... Euh... Ensuite, je vais utiliser Butin de guerre. Ouais. Et euh, je vais activer charge féroce et je vais utiliser celle-ci en dernière, défausser toutes les cartes de pouvoir de votre main Compliment et tirer ouais, trois ouais, cartes de ça pouvoir. Ça marche. Donc c'est là je la vire. Ouais. Et je tire trois cartes. C'est ça. C'était bien joué quand même. Ouais, c'est nickel. C'est plutôt stylé. Bah, c'est ça, ça te fait ouais, ça te oui. fait tourner le deck. Baaoum bah, OK, alors du coup, je vais utiliser un jeton. Et euh, sur lui, euh, il va prendre euh, un dé d'attaque supplémentaire lorsqu'il effectue une charge. OK, donc euh, du coup, elle Spectral et charge brutale. C'est ça. Donc lui, il a six, il a euh, du coup, il a de mouvement. Yes. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il est là. OK. Euh, du coup, il va taper. Ça me va. Il a 3 dés d'attaque. On est bon On est bon. 4 dés. 4 dés. 4 dés. C'est ça. C'est ça. Allez, ma bonne Moutas Donc tu fais un crit et en fait ça, ça c'est considéré comme des touches. Donc là, des voilà. là, il va me falloir 2 crits. Ça c'est déjà vu, donc euh, là j'en ai pas, je peux pas relancer un histoire de, mais donc là je prends deux dégâts. Je quand même pour euh, l'autre activation, je vais piocher une carte que je vais jouer à un combattant mirage pour aller ici. Donc euh, ouais double faible en fait. Euh, c'est ça. Là j'ai double feb. Maintenant on va voir si si ça suffira ou pas à survivre à cette petit euh, monde crapule de Magor. Ok, donc du coup je vais activer mon jeton. Et sur lui, je vais lui passer chasseur de trophée. Du coup, une, deux, 3, Ok. Il va taper Il va taper. Donc, il a que deux dés. d'accord Ouais, c'est ça. J'ai deux dés de défense, dont un qui est renonçable. Là, j'ai pris le pari. On va voir si les stats vont jouer. Allez, est-ce que je pulvérise Cendrillon Aïe, aïe, aïe. À travers les âges, cornet est avec moi, dieu de tous les démons. Vas-y. Allez, Ouais c'est. Allez-le. Alors, une esquive, ouais. j'ai une relance. Hop J'ai une relance. Juste une esquive, donc tu... par contre, tu peux me repousser. Ouais, je veux te repousser. Ici Oui, c'est très oh, bien. Ça marche. Bon. La tristesse. <rire> bon, ma troisième action, du coup, à piocher une carte. Ok, je vais faire une action de mouvement. Avec, euh, avec lui. Mm. Une, deux, trois. Et... Et je vais la mettre sur lui, action à aucun répit. Ouais, okay, euh, Sur une action d'attaque en superfuge, ce guerrier de combat, vous pouvez effectuer une action d'attaque avec lui. Donc. Bon, bah, ça, moi un, je vais, un, je vais un payer un, un, ouais, voilà, je vais mettre une foulée rapide à mon chef. Pour fuir plus rapidement C'est ça, ou pour mieux charger. <rire> euh, puis, du coup, je vais charger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais tirer sur ton petit gars. Lequel Lui il est amoché, lui, ou pas non, oh. non, il est full. C'est juste histoire de dire... Oh, bon, je vais tirer au Faucon. Allez, au Faucon, un crit, une touche, et euh, on lance un dé. Donc, ça sera un crit, une touche. Il va prendre deux dégâts. Ok. Et on finit la partie là-dessus euh, C'est ça, on finit, sauf si t'as des cartes à jouer. Moi, je n'ai pas de cartes à jouer. Euh, non, j'ai des cartes objectifs, c'est tout. Voilà, et ben, dans les objectifs, j'en ai aussi à jouer. Euh, des cartes objectifs, je vais en marquer, je veux dire, excuse-moi. Moi je vais simplement... Alors je gagne un point de gloire parce que celui-ci a survécu grâce à son manteau du héros. C'est quoi c'est un truc de ça persian C'est okay. un, un équipement que je lui ai mis. Okay. Et euh, du coup c'est toi qui as joué en premier, c'est toi qui score. Alors je vais scorer euh, deux points de commandement. Marquez ceci à une fin de phase s'il n'y a pas de combattants adjacent sur le champ de bataille. C'est ça, Alone ça. in Darkness. C'est pour, pour ça que j'ai fait bouger lui en fait. Ouais. C'était parce qu'il était là, il était adjacent. Ok. Donc j'ai que 8 points, de, 8 points de gloire. Ouais, moi je vais marquer un intrépide, insuffisant et un les étendard. Donc ça fait... On savait pas beaucoup hein, ça fait 4 points en plus. Ouais, t'as 12. T'as 12 à 8. Voilà, c'est ça. Et bien joué. Bien joué. Ouais. Putain. Le euh, ouais. parti. J'ai beau bien te croquer les mollets, euh, de, de, de, c'est compliqué. Hein. On finit donc ce match aller des euh, Farsriders contre ouais, les Magors. Tu gagnes 12 à 8. Ouais, c'était assez serré quand même. Ouais, ouais c'était assez serré. Euh, moi, j'ai vu quand même qu'il y, euh, y a vraiment ouais. une gestion de tes cartes et ouais. euh, une gestion en fait de... Toi, ça se voit que tu es un joueur aguerri, tu arrives à te projeter sur les prochains tours. C'est ça, ouais. Ce ouais, que je ne fais joues, absolument pas. Ouais, voilà. c'est ça. Comme tu les cartes arrivent. Ouais. C'est pour ça, hein, le deck que je t'ai monté, donc toi, tu le découvres aussi. C'était vraiment, euh, vraiment un deck facile à jouer qui n'était pas voilà il y a juste besoin de voilà, se projeter ouais. en avant pas trop besoin de de, de réfléchir euh, ce qui est assez agréable au final à jouer oui, hein, oui. tu lances des dés et et pas une grosse prise en main ouais. donc c'était cool en final la partie s'est jouée à quelques jets de dés hein, ouais, Un ouais. moment où c'était important j'ai réussi à les sortir c'est surtout ça pour moi qui me fait gagner la partie euh, qui était tu toi c'est cool quoi, ouais, ensemble, non hein, non voilà. c'était cool franchement c'est c'est c'est vraiment enfin moi, voilà c'est un peu c'est un, euh, bon un petit peu voilà c'est le le côté je trouve des des stratagèmes dans, dans 40K, la gestion de ces stratagèmes-là, ouais, à quel ouais. moment on va les utiliser, comment on va les utiliser. Mais c'est un peu le même, euh, même, euh, même approche, peut-être, je dirais. Bon, ouais, vraiment, ouais, tu... carrément voilà c'est voilà c'est vraiment faut les sortir au bon moment faut vraiment que ça paye et euh, quand les contres tout de suite c est, c est, ça pique ouais, ça, ça pique, pique. Hein, ça ça c'est hein. ça qui est ça qui est bien euh, que t'as pas à 44 à as l'aspect contre que sur la gestion des cartes enfin à 44 tu utilises un stratagème tu vois tu utilises un stratagème en ouais, dehors des factions, voilà dans le deck euh, voilà, ouais, voilà, mais euh... sinon tu contres pas les, les plans de l'adversaire alors que là tu as une vraie interaction avec tu vois il y a vraiment une interaction qui est assez intéressante c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce jeu ça joue vite et surtout il y a une réponse assez rapide ouais non non carrément mon coup, mais toi derrière tu le ouais. tiens donc c'est un peu euh, côté échec et à la fois je tente un euh, truc et là bim, ça voilà. pique les yeux derrière et mince, et puis les deux ah. sont pas avec moi, et zut ouais. quoi. Et euh, voilà, non, non c'était euh... cool. On se retrouvera pour le, le match retour. Ouais, bon voilà, voilà. Qui est, hein, ah, pense, on va l'enquiller. Je pense qu'on va se le faire. Ce petit match retour, ça va être très sympa. Voilà. À plus tard, les seigneurs de guerre.